Mon nom est Laura et je komme aus Deutschland, aus Köln, Et je suis dieses Jahr bei der Mobi-Klasse beim Goethe-Institut Lille dabei. Euh, Nous sommes 11 animatrices qui partent pour euh, toutes les régions de France. Et notre programme euh, s'adresse à tous les élèves de tous les âges, euh, ayant déjà appris l'allemand ou euh, pas. Et c'est surtout pour les élèves devant le choix de leur deuxième langue. Euh, que, que ça peut être intéressant de découvrir euh, l'Allemand et l'Allemagne à travers de, de petits jeux, euh, à travers d'animations euh, ludiques et euh, voir que l'Allemand, euh, c'est pas si compliqué que ça. Alors quand je vais jusque dans la baie de Saint, bien sûr je prends la voiture, mais quand c'est juste à côté, à côté de l'île, je viens aussi à vélo euh, ou à pied. Et si jamais il y a des soucis avec le Covid, il n'y a pas de problème pour nous. On fait aussi des animations en ligne cette année. Ah, yeah, des Citrone Des Citrone Si vous voulez que je vienne aussi ouais. dans, dans votre école, collège, lycée ou lycée professionnel dans la région des Hauts-de-France, allez vite voir sur le site www.moviclasse.de et, euh, et faites une demande d'animation, comme ça, je, je vous contacterai. A bientôt peut-être dans votre espace.